Les fêtes de fin d'année ont encore frappé, nous avons tous moins de temps pour jouer, vous moins de temps pour regarder des vidéos, moi moins de temps pour en faire. Malgré tout, vu la pléthore de jeux que j'ai reçus en ce mois de décembre, il me paraissait important de faire un débrief rapide et groupé de tout ce que j'ai donc et de tout ce qui potentiellement vaut le coup, histoire que vous sachiez l'année prochaine comment dépenser vos étrennes. C'est parti Et vous l'avez deviné, on va commencer par Heather Fields. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur Fields. ce sera sûrement le, le segment le plus long de cette vidéo, et vous avez déjà tout vu sur ce jeu, puisque quasiment toutes les chaînes YouTube de la planète ont fait un unboxing. Moi-même, j'aurais voulu faire le mien, mais Martin, de la, la zone jeu de société en a fait un excellent que je n'aurais jamais surpassé, donc je vous conseille d'aller le voir. Je vous montrerai quand même quelques figurines, puisque moi j'ai le jeu en sundrop. Donc tout le monde... Donner son avis, il y a beaucoup de gens qui adorent, il y a aussi des gens qui le détestent. C'est un jeu qui polarise beaucoup. Euh, moi, je vais essayer d'avoir un jugement un petit peu plus nuancé, donc accrochez-vous, hein, ça, ça va être dense, ça va être rugueux. Euh, je commence par dire que j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, il est, je pense, pas loin dans mon top 3, voire mon top 1 de l'année, mais, et c'est là que c'est important, je trouve, euh, je comprends ceux qui n'aiment pas. Pour ça, on va un petit peu dégrossir, euh, dégrossir ce dont il s'agit. A la base, il s'agit d'un jeu de draft de cartes, vous en connaissez tous des comme ça, vous avez une pioche, vous allez prendre des cartes, vous les défaussez soit pour la ressource qui est affichée en haut à gauche, soit pour le pouvoir en bas. Quand vous n'avez plus de cartes à piocher, vous remélangez votre paquet, vous prenez un malus. Ça c'est la base du jeu, donc une base bien connue. À côté de ça, on a un système d'overworld, ce qu'ils appellent le monde onirique, qui fait un petit peu penser à ce qu'on aurait dans les vieux Mario, ou bien dans les, des jeux comme Octopath Traveler, ou bien des Final Fantasy, en bas de le, du plateau... Donc on a le monde onirique, et c'est cette espèce d'overworld où vous allez vous promener en tant qu'équipe, vous allez affronter éventuellement des bestioles qui traînent donc dans ce monde de rêve, des bestioles elles, elles aussi éthérées, à la recherche de clés qui vont vous permettre de rentrer dans des mondes. Quand vous avez suffisamment de clés, quand vous avez arpenté ce, ce grand monde, là, ce, ce, ce monde générique, assez longtemps, vous allez vous diriger vers un point d'entrée, vers un rêve. Vous allez choisir le rêve qui correspond. Et là, on attaque la partie haute du plateau, qui est le rêve en question, un petit peu le stage, si vous voulez, le niveau. Euh, Ceux-là sont tous différents. Ils, sont, ils vont vous permettre de débloquer à la fois de nouvelles cartes, de nouvelles capacités, mais aussi d'avancer dans l'histoire, puisqu'on a bel et bien un fil rouge, et c'est marrant parce que pendant toute la campagne, et même l'après-campagne, j'ai pas trop entendu parler de ce, de ce pitch, en fait, euh, on est tous des espèces de policiers du rêve, un petit peu, on est envoyés dans, un, bah dans, dans ce monde onirique, et le problème c'est que ce passage vers le monde onirique fait qu'on oublie absolument tout, donc quand on arrive, on ne sait plus pourquoi on est là, euh, ni vraiment où on est, et donc au-delà des, des niveaux dans lesquels on va essayer d'avancer, le fait d'essayer de, de, de progresser, on va avoir des espèces de quêtes secondaires permanentes qui représentent en fait le but du jeu, qui être de, de se souvenir pourquoi de pourquoi on est là, et puis de qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. Je vous montre tout de suite deux petites figurines, elles sont vraiment en sundrop, elles sont à tomber par terre, je n'ai aucun regret, c'est la première fois que je, je prends du sundrop, puisque je vous le rappelle pour ceux qui ne me, me suivent peut-être pas, euh, c'est mon premier à Woken Rims, c'est-à-dire que Tentei Grail, je ne sais pas quand je le recevrai, euh, ISS Vanguard, on n'en parle même pas, et malheureusement, The Great Wall, je ne l'ai pas pledgé. D'ailleurs, si vous voulez m'en vendre un, j'en achète un, achète un à, à tout prix. Voilà, le, le Sundrop, pour moi, donne vraiment une autre dimension au jeu. Je pense que là, vous voyez pas trop mal. Déjà, les figurines sont grandes, sont impressionnantes. Et en plus, bah, moi qui ne suis pas peintre, voilà, j'ai euh, vraiment une, une grosse grosse plus-value, il me semble, avec, euh, avec cet ajout là de, de WASH sur, le, sur les figurines. Chaque rêve représente, si vous voulez, une sorte de puzzle géant par géant, de puzzle en tout cas, avec souvent des, des particularités assez différentes, des règles différentes. Ça fait penser un petit peu à ce qu'on aurait dans Unsettled, qui est un très très bon jeu d'Orange de, de Nebula. Euh, il y aura toujours une... Toujours, souvent en tout cas, une mécanique nouvelle qui va être introduite, des tuiles qui peuvent tourner, qui peuvent être déplacées, des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Et ça fait aussi un petit peu penser par extension à des jeux comme Septième Continent, puisqu'on va aller chercher des, des, des grandes tuiles, euh, souvent au hasard, en tout cas, sans savoir ce qu'on va piocher, et le jeu va arbitrairement nous dire de rajouter telle carte à tel endroit, ou telle tuile à tel moment, sans qu'on sache vraiment les conséquences finalement, c'est-à-dire que ce que cet ajout ou ce retrait va changer dans notre partie à long terme. Toutes ces mécaniques-là, donc en soi, elles sont pas forcément hyper original, ils n'ont pas inventé le deck building, ils n'ont pas un, même inventé ce système de, de tuiles mouvantes avec des, des choses à faire dessus, puisqu'il y a beaucoup de choses à, à regarder sur les tuiles, parfois il y a des énigmes qui sont liées à ce qui est dessiné dessus, on va avoir des actions contextuelles, etc. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est à minima bien agencé, pour ne pas dire révolutionnaire, le mot est un peu gros, mais c'est que vu la taille du plateau et le nombre d'éléments qu'on va ajouter et retirer de différents paquets qui vont entrer en jeu à différents moments, on va être dans un monde, on va vraiment voir si vous voulez, cette sensation de monde onirique où les règles de la physique ou même les règles dans l'absolu ne valent rien, peuvent changer en un battement de cils. Et c'est ça qui donne envie d'aller toujours plus loin. Ce phénomène de surprise, quelque part, où dès que je vais euh, révéler une carte, rajouter quelque chose, je me dis, tiens, la prochaine fois, peut-être que je vais rentrer dans un rêve ou sortir d'un rêve, il va se passer un truc nouveau. Et c'est lié à un aspect très, très narratif. Euh, bon, je vous envoie les références que j'ai à la volée, mais on, on pourrait penser un petit peu à ce qu'a fait Ryan Locat, c'est-à-dire qu'on a un, un livret de scripts euh, qui, qui ne sont pas une partie essentielle du jeu, on ne passe pas son temps à lire, mais qui vont souvent poser le décor en début de chapitre, alimenter d'éventuelles rencontres qu'on pourrait faire quand on fait une action contextuelle, contextuelle sur une tuile, et puis voilà un petit peu euh, animer l'ensemble. Et c'est ça, je pense, qui fait que j'adore, hein, et c'est là où on arrive à la, la dualité de, ma, de cette review. Moi, je suis très sensible à ça. Tout ce qui est narratif, le fait de me plonger dans une bulle, de changer d'univers, euh, la traduction, pour le coup, est plutôt correcte, correcte plus, même j'ai envie de dire, sachant que c'était peut-être pas donné, vu que l'auteur est complètement barré, on a des références à Poe, on a des références à Lewis Carroll, on, des... on est presque sur du Kafka, souvent. Donc c'est bien traduit. Et moi, je m'immerge beaucoup dedans, et c'est ce qui soude un petit peu le tout. On n'est pas juste sur une mécanique de piocher des cartes, on n'est pas juste sur une mécanique de euh, « il faut retourner des tuiles jusqu'à s... compléter un puzzle ». On est aspiré par ce livre de script. En tout cas, moi, je plonge dedans et je suis assez sensible à tout ça. Et c'est ce qui fait aussi le défaut du jeu. Déjà parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui jouent pour les mécaniques, qui jouent peut-être pour gagner aussi, ce qui n'est pas, pas sale en soi. Et ces gens-là qui sont plus sensibles aux mécaniques, si vous ouvrez le bouquin et que vous commencez à lire une intro quelque chose, avec une lumière tamisée, une petite musique, et qu'il y en a un qui est sur son téléphone, hein, qui discute avec l'autre en se curant le nez... Tout de suite, ça va ruiner le truc, et même si les mécaniques de base restent bonnes, parce que c'est un bon jeu, il y a une très belle DA, vous avez vu, tout est magnifique, on perd cette plus-value, finalement. Et Genre Fleece devient presque un jeu comme un autre. Ça va plus loin dans le sens où moi, j'ai eu pendant, beaucoup de... pendant très longtemps, de grosses réticences à partager ce jeu. C'est-à-dire que je... quand je lisais les premiers chapitres, quand je faisais l'émission d'introduction, les rêves d'introduction, je me disais, mais c'est vraiment génial, et j'étais dedans complètement, je voyais le décor, je me voyais dedans, et je me suis dit, si je ramène ça à quelqu'un... Et que justement, le fait qu'on soit deux, ça me sorte de ce, euh, bah de ce rêve dans lequel je me plonge moi-même, de cet univers, hein, ça va ruiner le tout. Donc pendant le temps, j'ai joué tout seul, les, on va dire les cinq premières heures, parce que j'avais peur de perdre ce qui, encore une fois, fait le sel des Earthfields, ce monde, euh, cette narration euh, de Michel Horax, qui, qui est très très connu, qui est un auteur prolifique, et euh, je pense complètement fou. Il y a deux trois autres trucs qui me chiffonnent aussi sur Razerfleet, c'est tant qu'on est là-dedans, euh, les règles. Alors je sais pas si elles ont été moins bien traduites que le reste, si c'est le choix de termes qui pose problème, mais, euh, allez, disons les quatre premières pages, passer l'inventaire et l'installation du jeu, j'ai absolument rien compris. C'est-à-dire que je lisais des, des mots, des phrases, et j'avais aucune idée de comment jouer. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout du, du livret, du manuel, que je commence à installer des trucs, et que je joue plusieurs heures avant vraiment de revenir aux premières pages, en me disant « Ah mais tiens, oui !» En fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est pour ça euh, ce paquet, -il, il, doit, il doit se manipuler comme ça. Je sais pas qui blâmer, entre guillemets. Euh, je trouve déjà que de toute façon, le, le livret de règles est trop fourni, il est pas attirant, je trouve... Et puis ouais, il est un petit peu quand vous découvrez complètement le, le concept et que vous vous lancez dedans, en tout cas en français, moi les termes n'ont pas parlé beaucoup entre les tuiles du songe, les tuiles plans du songe, les cartes, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent et il y a peu d'exemples illustrés. Donc on ne sait pas forcément où mettre les choses. Ça, ça peut rebuter au début, même si c'est pas rédhibitoire dans l'absolu. L'autre vrai gros problème, c'est que je vous l'ai dit. Quand vous jouez, il y a beaucoup de choses qui vont se faire sur les tuiles, dans un rêve. Quand vous n'êtes pas dans le monde onirique, dans l'overworld, mais quand vous êtes dans un rêve, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être observées, que vous allez devoir observer, vous allez devoir lire du texte dessus, parfois il y a des petites choses cachées, etc. Et l'agencement du plateau, pour moi, n'a aucun sens puisqu'il est tout en profondeur. Et les tuiles du rêve dans lequel vous êtes actuellement, ou du songe, peu importe, parce qu'il y a une distinction entre les deux, mais là, peu importe, euh, ces tuiles-là sont tout au bout, en fait. Donc, si vous êtes assis en U ou devant le plateau, vous ne voyez rien. En plus, si vous avez protégé vos cartes vu le genre de jeu, où vous avez envie peut-être, vous avez peut-être pris les sleeves ou, euh, ou vous en avez peut-être acheté après. Vous avez des reflets de partout, donc vous ne voyez rien. Donc, soit vous êtes tout le temps debout et vraiment à, à quatre pas sur votre table pour essayer d'aller voir ce qu'il y a euh, sur le côté enfin euh, sur les tuiles en tout cas, soit il faut vous mettre de l'autre côté de la table ou retourner le plateau, mais dans ce cas-là vous avez toutes les, les cartes à l'envers, et pour moi ça ne fait vraiment pas sens. Les premiers protos qu'on voyait sur Kickstarter, on avait un, un plateau horizontal classique, et là ils ont décidé d'aller tout tout en longueur, et ça nuit à la lisibilité, d'autant que les tuiles ne sont pas très grandes, et que quand vous avez une, deux, on peut aller jusqu'à quatre figurines sur une petite case, qui est un quart de tuile, bon, on voit plus rien de ce qu'il y a en dessous en fait, et c'est même un peu juste de faire tenir quatre figurines sur, ce, sur cette fameuse carte. Ça ajoute à ça 2 trois petits trucs qui, je pense, ont, ont pu frustrer certains et d'autant plus quand vous êtes à, à plusieurs et qu'il faut maintenir un petit peu cette tension collective. Quand il vous revient à vous de faire les manipulations, il y a énormément de manipulations d'upkeep, surtout au début, puisqu'au fur et à mesure, vous allez développer tous les versants du jeu, tous les aspects du jeu, vous allez rajouter des paquets, vous allez enrichir certains paquets. Et il faut aller chercher les cartes, hein, je vous l'ai dit, c'est un petit peu du 7ème continent, continent, vous avez un, un gros réservoir de cartes, même plusieurs si vous les suivez, et puis il faut aller chercher là-dedans, donc comme un, comme un archiviste. Et ça, c'est long, ça va peut-être un petit peu casser une dynamique à certains moments, parce que parfois c'est en plein milieu d'une partie, euh, où on va vous dire, bon, bah voilà, vous avez ouvert cette porte, ajoutez X tuiles dans X paquet, révélez X cartes, faites ce qui est écrit dessus, et ça sort un petit peu du truc, quoi. ça sort un peu de l'ambiance. Euh, les dés aussi, j'ai trouvé que les dés n'étaient pas, pas phénoménaux, ils sont assez légers, ils roulent pas très bien, euh, j'aurais pu vous en sortir un exemple, mais ils sont assez loin de moi. C'est dur peut-être de, de se rendre compte là à, à distance, mais euh, bon, ils sont très légers, ils font très euh, plastique et ils font pas aussi de luxe que le reste en fait. Ils font même beaucoup moins de luxe, donc c'est un, un petit... Un petit c'est le seul bémol que je mettrais en termes de matériel. Et puis dernière chose, on a la, la problématique des songes. Quand vous êtes dans le, la partie du bas, le monde onirique, l'overworld, vous allez donc, je vous l'ai dit, tourner en rond ou en tout cas vous, vous promener un petit peu partout à la recherche de clés pour entrer dans les rêves qui vont faire avancer l'histoire. Toutes les apparitions qui vont avoir lieu pendant que vous êtes dans, cette, dans ce monde-là vont être liées à un paquet, paquet qui, pendant très longtemps, puisque j'en suis encore là, n'est quand même pas énorme et est relativement souvent remélangé. Ce qui veut dire que euh, la créature éthérée, la, la bestiole que vous allez croiser une fois, vous allez aller revoir peut-être 2, 3, 4 tours après, et puis assez souvent comme ça en boucle, parfois deux fois de suite si vous venez de remélanger et que vous avez euh, pas de chance dans, dans, dans, le, dans le fait de mélanger. Et c'est dommage parce que chaque petite apparition comme ça de l'Overworld est une espèce de mini-énigme ou mini-épreuve euh, dont très vite vous allez comprendre les ficelles, ça va vous mettre à l'épreuve dans la situation actuelle, c'est-à-dire que voilà peut-être que vous sortez d'un rêve, vous vous êtes blessé à court de cartes, etc. Bon, ben, on vous met cette entité dans la figure, c'est ennuyeux, mais quand vous la voyez 3, 4, 5 fois que vous savez en plus que vous n'avez que 5-6 cartes dans ce, de, ce paquet de songes là, que vous savez donc que vous allez revoir toujours les mêmes en boucle, c'est assez lassant et il y aurait sur, sûrement eu quelque chose à faire puisque l'éditeur s'en est rendu compte, il a proposé un mode euh, qu'ils appellent le mode rêve continu euh, qui permet d'éviter complètement cette phase de monde onirique et juste d'enchaîner les rêves, c'est-à-dire la partie du haut, la partie des niveaux là. Ce qui est pas pour moi une bonne option parce que là, vous, ça n'a plus aucun sens en fait. Vous enchaînez des stages comme vous vous regarderiez des, des scènes d'un film, enfin des scènes de plusieurs films tirées, euh, enfin mélangées n'importe comment. Donc c'est pas intéressant. Mais le fait qu'il y ait assez peu de clés à trouver dans cette zone de songe là, dans ce monde onirique, en tout cas au point où j'en suis actuellement, fait que vous tournez beaucoup en rond vraiment hein, sur des petites zones pour repasser sur la casse-clé pour reprendre une clé et ça malheureusement, euh, ça entraîne une forme de lassitude assez rapide. Donc, à la fois faire sans, c'est vraiment perdre quelque chose, je pense, en termes de rien que de durée de vie déjà, et faire avec. C'est parfois lassant. J'ai j'ai pas de bonne solution là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté le jeu à cause de ça. Euh, la partie recherche de clés, transition entre les niveaux, est soit trop longue, soit mal fichue. Il y a certaines tuiles, vous voyez la taille d'une tuile, je vais peut-être remettre la photo que, que, que j'ai prise. Euh, il y a certaines tuiles où il n'y a aucune casse-clé. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas aller explorer un petit peu, vous promener dans le monde onérique pour faire votre collecte. Il n'y a que pendant très longtemps... Deux façons d'avoir des clés, dont une qui vous fait passer par plein d'endroits où vous bouffez du malus à, à toutes les cases, donc n'est pas intéressant du tout. Ça fait un peu punition, ça fait un peu scripté, ça fait un peu rallonger artificiellement le, la durée du jeu. Et voilà, c'est regrettable et je pense que ça, ça fait du mal à ce jeu-là que malgré tout, j'adore en fait, parce qu'encore une fois, euh, au-delà des mécaniques qui sont sympas, j'aime bien le deck building, j'aime bien, euh, bien le système de tuiles de survie, il y a beaucoup de ressources à gérer. Moi, ce qui me plaît, c'est la narration, le côté barré de l'auteur, le fait qu'on est vraiment dans la psychologie des rêves, où vous avez des choix, il y a des choses qui ont des sens un peu cachés parfois, il y a des formes d'énigmes, c'est très, très barré. Et si vous avez un groupe, je pense, c'est un prérequis, un groupe un petit peu rolliste, vous voyez, déjà un peu enclin à voir ce genre de jeu, vous auriez tort de passer à côté, de pas au moins l'essayer, parce qu'ils sont à un très, très haut niveau en termes de narration, d'équilibrage, d'articulation et bien sûr de DA. Donc c'est vraiment c'est une séance de cinéma quoi c'est un je, je l'ai déjà dit vous changez de monde vous changez de monde complètement quand vous ouvrez cette boîte euh, passez l'apprentissage des règles passez l'upkeep c'est vrai après si on peut s'y mettre à plusieurs quand on connaît le jeu c'est plus sympa euh, passez le fait qu'il faut faire des pirouettes sur la table pour essayer d'aller voir les trucs tout au bout ça c'est vraiment je pense le, le pire du pire euh, ça me paraît difficile de ne pas passer un bon moment sauf si vous êtes un groupe amateur voilà de mécanique pure d'Eurogames parce que là on n'est pas là dedans du tout on n'est pas dans l'améritrage parce qu'on n'est pas dans du, dans du hasard pur on est vraiment sur du choix sur de l'optimisation mais si vous aimez les concepts froids et les mécaniques évidemment Etherfields va vous déplaire euh, voilà donc je dirais top 3 je manque de recul top 3 dans l'année peut-être top 1 on verra je vais essayer de faire une vidéo l'année prochaine justement euh, reprenant mes coups de cœur de, de cette année effectivement reçu Contrairement à la vidéo qui parle des, des pledges que j'ai fait en 2021. Un petit mot quand même, je reviens sur le fait que j'ai joué longtemps tout seul. J'ai fait l'expérience pour cette vidéo de jouer à deux. Et malgré ce que dit le livret, il y a tendance à dire que selon le nombre de joueurs, il y a des niveaux qui ont l'air plus faciles ou plus difficiles. Moi, j'ai l'impression qu'à deux, dans tous les cas, c'est plus facile. Parce qu'on couvre plus de terrain, parce qu'on répartit les, même les dangers. Les monstres hein, qui vont nous attaquer, on peut se les, se les partager. Il y a certaines entités qui sont clairement, clairement, quoi qu'ils qu essayent de faire en, en, en termes d'équilibrage, clairement plus faciles à gérer à deux. Après, 3, 4, 5, je sais pas, parce que ça augmente aussi le nombre de ressources qu'il faut investir pour faire des choses, mais à deux, je pense qu'on est sur le, le sweet spot, vraiment sur le, la meilleure configuration, si encore une fois, vous avez un ou une partenaire qui est, bah, qui est prêt à, à se lancer dans, dans ce genre d'aventure, dans le bon esprit. Bon, je suis obligé de vous dire un petit mot sur Dice Throne que je viens de recevoir, la version localisée de, de Lucky Duck, mais que dire sur un jeu, un jeu roxé à l'origine que tout le monde connaît et sur lequel tout a été dit vraiment moi, j'ai découvert ce jeu avec la localisation de, de Lucky Duck. Donc, clairement, je suis très très à la ramasse et euh, je suis en phase de rattrapage. On est sur un, du draft 2D avec un petit peu de jeu de cartes aussi. Vous allez piocher des cartes au fur et à mesure que vous allez pouvoir placer soit pour euh, augmenter des effets, des effets de vos attaques, soit pour améliorer votre personnage. Euh, L'essentiel du jeu se fait avec des dés, c'est un jeu très rapide d'affrontement, vous allez jeter 5 dés, et vous allez un petit peu comme au 421, ou ce genre de jeu de dés, essayer de, en faisant quelques relances, avoir le meilleur combo possible, qui corresponde à une attaque de votre personnage, tous les personnages sont très très asymétriques, avec des pouvoirs différents, des utilisations des dés différents, ça se joue à 10-15 minutes par, euh, par joueur grand max, c'est plutôt orienté duo. duo j'ai pas essayé à 3 ou 4, il y a même des règles jusqu'à 6 que j'ai pas essayé, je ferai ça bientôt, euh, bon, c'est une réussite. Je veux dire, ceux qui ont attendu la version française n'ont rien perdu au change. Le matos c'est superbe. Il y a tout, pour ceux qui ont participé à cette campagne de localisation, il y a tout le matériel promotionnel, toutes les cartes promo qui avaient pu sortir avant en anglais. Donc il y a tout ce qu'il faut. C'est parfaitement bien rangé dans cette boîte, pour ceux qui ont pris la boîte qui contient, qui contient uniquement les petits Game Trace séparés. Il n'y a pas grand-chose à redire, en fait. Euh, moi, c'est un jeu qui m'inspire un petit peu, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un peu la l'ADA qui me fait penser à des jeux comme Warcraft 3 on a un personnage comme ça très stéréotypé, euh, qui va avoir quelques pouvoirs qu'il va falloir essayer d'envoyer à, à ses adversaires, et puis qu'on va potentiellement pouvoir équiper, améliorer un petit peu avec le temps. Euh, je retrouve ce feeling-là qui n'est pas désagréable, qui est peut-être un petit peu perso, que, que tout le monde ne partagera peut-être pas. En tout cas, c'est facile à sortir parce que c'est tout le matos de chaque joueur est dans un game Tray, Vous ouvrez, vous déballez, ça prend 3 secondes. Les règles, elles sont expliquées montre euh, en main, je pense, en 5 minutes aussi. Et on s'amuse bien, il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités. Chaque perso a vraiment euh, plusieurs arcs en fait, à part peut-être les, les persos les plus simples. Il y a plusieurs stratégies à envisager. Euh, c'est une grosse boîte, donc pour la transporter, c'est vrai qu'il on... y a toujours cette dichotomie, on en, on en parlait pour Enchanters, d'avoir une boîte gigantesque pour des jeux qui, qui sont censés être courts à moyen. C'est vrai que ça, à transporter, c'est un peu lourd, c'est pas évident, mais c'est un bel objet. Et euh, encore une fois, un excellent jeu. A priori, tout ça va arriver en boutique à un moment ou un autre. Donc, ceux qui l'auraient loupé, patientez, ça va venir. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a, euh, en tout cas dans la version originale, même une saison 2 qui est sortie, et peut-être encore d'autres choses. Euh, je sens déjà que j'ai la collectionnite qui commence, et euh, que je vais avoir envie de tous, euh, tous essayer tous ces personnages. Clairement donc, une belle découverte pour ceux qui, comme moi, étaient passés à côté euh, du hit de Roxley en version originale. Alors, on fait un tout petit détour par Ella... And Something Shiny, euh, petit détour, parce que c'est un jeu qui a eu peu d'impact en France, c'est un jeu qui est sorti en anglais, il y a assez peu de texte, mais malgré tout, ça, je pense, refroidit pas mal de monde. C'est un jeu Ice IceMakes, IceMakes, ils se sont fait connaître par euh, Age of Civilization, qui était leur jeu d'avant, qui est une espèce de 4X, vraiment, de poche, tout petit, tout petit, euh, et très, très rapide, qui avait été localisé. Alors, Ice IceMakes, via Age of Civilizations et aussi A.L.A., c'est une boîte qui traverse, enfin, qui a pas mal de soucis, de régularité et de sérieux dans sa production et sa livraison. Il y a eu des problèmes de traduction de pages à moitié en anglais dans leurs jeux précédents. Dans celui-ci, la plupart des jeux européens, dont le mien, est arrivé dans un sac, simple sac plastique avec une étiquette. Donc ils ont du mal en fait, je sais pas s'ils ont pas de chance, mais ils ont du mal à assurer une prod, une livraison, euh, assurer des, des basiques en fait. Et moi ça m'agace un peu, après ils en sont désolés, ils s'excusent bien sûr, ils remplacent, ma boîte va être remplacée parce qu'elle est un peu. elle est complètement éclatée. Mais parlons du jeu, alors ça n'a rien à voir avec ce 4x Age of Civilization, là on est sur un jeu narratif qui en plus pourrait faire penser à un jeu un petit peu pour enfants. Ça joue avec des cartes, mais dans le concept d'un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que vous avez un, un deck histoire dans lequel vous allez piocher, vous allez prendre une décision euh, que la carte va vous proposer, et selon cette décision, vous mettrez la carte soit dans le passé, et en gros ça veut dire qu'elle ne reviendra jamais, soit dans le futur, ce qui veut dire qu'une fois que le deck sera vide, vous allez remélanger ce futur, et donc la carte que vous aurez eue sous les yeux va vous revenir à un moment ou à un autre. Évidemment, selon vos décisions, vous allez aussi rajouter des cartes euh, qui vont être un petit peu les conséquences de vos décisions, et puis vous allez gérer quelques ressources. C'est plutôt bien pensé je... La mécanique est basique à mourir, je veux dire, il y a une demi-page de règles, ça c'est évident. L'histoire, on en pense ce qu'on en veut. Il euh, y a des thèmes traités qui sont assez peu... qui conviennent assez peu aux enfants quand même. On parle de mort, on parle d'esclavage et tout. C'est euh... bizarre d'ailleurs de voir un petit lapin comme ça qui voit des proches mourir et tout. Donc je le déconseille moi à, à des parents avec un, un, un jeune enfant. Mais par contre, c'est plutôt une belle porte d'entrée. Soit des gens qui veulent juste se détendre parce que ça détend, on lit son histoire, on tourne les cartes, il y a peu de manip, en fait. On, on prend des décisions, on découvre de belles images, la dire est super. Euh, soit une porte d'entrée à des jeux qui sont vraiment rétifs, des gens qui sont rétifs soit très jeunes, soit juste ils détestent ça aux jeux de société. Parce que mine de rien c'est assez facile de montrer ça à quelqu'un, dire tiens regarde là il y a un lapin, euh, il peut aller à gauche ou à droite, qu'est-ce que tu ferais euh, bah, La personne va dire vas-y on va voir à droite. Et puis au fil du temps, je l'ai vécu, cette personne-là va se prendre au jeu et puis va finalement finir par jouer avec vous. Donc c'est un bon moyen de passer un moment euh, très narratif, ensemble, avec des gens qui ne sont pas forcément attirés par le jeu de société, sachant qu'à plus, plus que deux, c'est bien sûr déconseillé, Deux c'est déjà pas mal, c'est un jeu à la base solo, on ne joue pas plusieurs personnages, mais on peut prendre les décisions collégialement, c'est plutôt sympa. Euh, donc vous voulez un positionnement étrange sur le, la narration, qui est très très dark, avec des persos très mignons, et il y a des moments qui sont, je veux pas dire glauques, mais ouais, ça fait un, ça met un peu mal à l'aise en fait. Je l'ai trouvé en tout cas. Et ce n'est pas un jeu qui est simpliste, même s'il est simple. C'est-à-dire que moi, j'ai pris une rousse phénoménale sur le deuxième chapitre. On a, allez, on va dire, un vrai chapitre d'introduction et un chapitre de démarrage. On a un 0 et un 1 qui sont assez simples. Le 2, j'ai pris une, une rousse phénoménale. Donc ce n'est pas du tout simpliste. Il faut quand même bien gérer ses ressources. Et puis essayer de, bah, de deviner, de se souvenir, dans les cartes qu'on a envoyées dans le futur, en se disant que je le ferai plus tard, de se souvenir après que, de, voilà, je dois aller récupérer. 4 livres pour cette carte-là qui va ressortir, donc à partir de maintenant, je me mets sur les livres. Je crois savoir qu'il y a déjà un ou plusieurs éditeurs qui seraient sur une version française. Il n'y a pas plus de 5 mots par carte en anglais, hein. c'est simple comme tout, mais il y a des gens que ça gêne, je le comprends. Euh, pour moi, c'est un... C'est pas un jeu très rejouable, c'est un jeu qui peut-être se finit assez vite. J'en suis peut-être, j'ai peut-être fait un quart du jeu là en, en quelques heures, mais ça reste bizarrement une belle expérience. Je trouve que on va plus loin que le livre dont vous êtes le héros sans aller trop loin, sans que ce soit trop complexe et pas prise de tête. C'est un jeu de chill au coin du feu, quelque part un petit peu, euh, avec sa compagne, son conjoint ou, euh, ou un enfant, pas trop jeune du coup, parce que je vous dis, les... il y a certaines scènes qui sont un, un petit peu perturbantes, à mon sens. Je sais que la plupart d'entre vous est venu pour ça, l'insondable. Alors, pour moi, c'est une très très grosse surprise puisque, en termes de, bah de vues, c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues ce mois-ci. Quand j'ai fait cette preview, moi, quand je l'ai précommandé il, il y a quelques semaines, quelques mois, je pensais vraiment pas que ça aurait un si gros impact. J'avais envie d'en parler parce que je trouvais qu'il y avait quasiment rien en français, en fran oui, en français sur, sur le jeu. Et je me rends compte qu'il y a maintenant une belle traction, une vraie curiosité vis-à-vis -vis de ce, ce nouveau Fantasy Flight. Donc, bah, j'étais ravi de le, de le tester et puis de, de pouvoir vous en dire un petit peu plus que la preview explication que j'ai fait dans les longueurs. Donc, vous pourrez retrouver, je la mettrai dans le coin, là, quelque part par là. Donc, par rapport à ce que j'attendais pour ceux qui auraient vu cette vidéo, première chose, c'est un jeu qui est pas si complexe que ce que je pensais quand j'avais regardé les... Bah, déjà les.. la taille du livret de règles en anglais, quand j'avais regardé les vidéos d'explication qui prenaient 40-50 minutes. Finalement, on peut déjà dire que on est sur une traduction exemplaire en français, vraiment, et que le livre de règles est très très très très très bien écrit. On est... Par contre sur un jeu où il faudra quand même, en tout cas, c'est ce que moi j'ai fait, prendre une heure avec son groupe d'apprentissage, où c'est ce que je vous conseille hein, de jouer avec toutes les cartes révélées, donc euh, on sait déjà qui est le méchant, qui est le traître, quel ce qui est ceci, et puis on fait des actions, on voit parce que comme il ya quand même deux trois subtilités, y compris pour le ou les traîtres, mais le traître début sera peut-être tout seul, euh, le problème c'est que s'il a des questions, il pourra pas les poser, puisque s'il les pose, il est grillé, et il ya voilà, il ya une phase d'appréhension à faire qui est je pense pas si difficile encore une fois que ce que je pensais, tout est bien expliqué, il y a des mémos partout et tout, les concepts sont assez évidents. Mais c'est bien quand même de faire quelques tours de chauffe et après de recommencer à zéro, une fois que tout le monde a bien compris ce que le traître pouvait, devait faire, ce qui était conseillé, à quel moment fallait se révéler ou pas, etc. Les figurines, elles sont pas. Elles sont pas exceptionnelles, euh, mais elles ont le mérite d'exister et pour un jeu qui est un jeu boutique, il y a un petit côté Kickstarter, un petit côté deluxe qui est sympa. Donc voilà, en plus elles sont bien grosses, je vais vous montrer quelques photos, là les deux, les deux gros monstres sont, sont assez imposants. Donc ça, ouais, ça crée une présence sur la table. Et pour les gens qui ne sont pas peintres, eh bien tous les joueurs, eux par contre, sont des, ont des stands qui sont tout à fait sympas. Donc il y a un, un bon juste milieu qui a été trouvé, je trouve, par rapport au prix du jeu. Euh, on en a pour son argent, et la présence sur table est, euh, est assez sympathique. C'est un jeu qui va rester long, ça je le craignais, et c'est vrai. Mais c'est long pour une bonne raison. C'est long parce que, au-delà d'un tour qui joue très vite, finalement, faire une action, piocher une carte aussi, c'est pas. Ça, c'est pas long. Ce qui va être long, c'est les discussions, en fait. Mais c'est ce qui fait le sel du jeu. C'est de dire, bon, les gars, euh, on a presque plus de nourriture, est-ce que j'essaie de prendre le risque de perdre autre chose pour aller chercher de la nourriture, ou est-ce que je fonce là, ou est-ce que j'essaie de, de, vaincre les espèces de, euh, d'hybrides là qui montent sur le bateau, euh, est-ce que vous pensez que c'est le traître, est-ce qu'on le met en prison, est-ce que, donc il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de discussions, ça rallonge le jeu, mais encore une fois, c'est pas dans les mécaniques pures là qu'on va, qu'on va trouver le, le notre bonheur, c'est parce qu'il y a ce climat de suspicion, parce qu'on est tous ensemble, qu'on partage quelque chose, et qu'on est vite pris dedans, en fait, parce que le jeu est quand même pas tendre avec vous, même s'il y avait aucun traître, vous êtes abordé en permanence par donc, des espèces de, bah, de monstres hybrides mi-poisson mi-homme, euh, qui montent à bordage du bateau, qui cassent tout, qui mettent le feu. Vous avez euh, le père et la mère Hydra qui sont dans l'eau et qui tabassent sur la coque. Donc c'est dur en fait, juste ça c'est dur. Quand vous commencez le jeu, vous avez déjà, déjà des bestioles à bord. Il faut déjà gérer l'urgence. Et tout le jeu ne consiste qu'à gérer l'urgence. Ça plonge, je pense, à le mérite de plonger tout le monde dedans tout de suite, et de ne pas non plus trop centrer le jeu sur la chasse aux sorcières. Il y a aussi un côté, euh, bon il y en a sûrement un d'entre nous qui va essayer de nous planter, mais faut quand même qu'on s'organise pour s'en sortir, donc c'est pas pour aller dans l'extrême simplicité, on n'est pas sur un loup-garou, juste on se regarde dans les yeux, puis on dit « toi, ta souris !» C'est plus euh, au fil du temps vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche avec quelqu'un, mais comme, et ça je le mentionnais, c'est ce qui fait vraiment le, le génie de ce jeu, quoi que vous fassiez pour le bateau, en bonne foi, hein, si vous êtes un humain honnête, quoi que vous fassiez pour le bateau, il y aura une conséquence négative. Si vous améliorez tel truc, vous allez abîmer tel truc. C'est obligatoire. Ce qui veut dire que le traître, comme tout le monde en fait, va être obligé de gérer, marier la chèvre et le chou et finalement de se débrouiller un petit peu à, à empirer le moins possible la situation du bateau euh, en essayant bah, de l'amener à bon port. Ça permet au traître, j'avais déjà dit, de se fondre plus dans le décor hein, parce qu'il ne sera pas le seul à nuire au bateau de manière évidente. Tout le monde le fait un petit peu, même si on n'en a pas envie. Et ça permet donc un fonctionnement plus fluide et le fait que le traître ne soit pas juste... Euh, vous savez toujours en tension, euh, toujours scruté. Il peut faire des trucs, il peut très bien faire semblant en étant un petit peu, un tout petit peu dégourdi, euh, de faire de son mieux et pourtant de saborder complètement le truc. Alors il y a deux choses que je ne savais pas avant d'essayer de, le jeu et dont je me suis rendu compte et qui pour moi le, le rendent encore mieux. La première, c'est qu'il est tout à fait possible statistiquement qu'au début du jeu il n'y ait pas de traître. Et ça, c'est ce que je vantais à corps et à cri quand je parlais de Mantis Falls. Il est possible qu'il n'y ait aucun traître, encore une fois, aucun hybride sur le bateau pendant les premiers tours du jeu, ce qui veut dire qu'être forcément suspicieux à tout prix, et vouloir à tout prix mettre quelqu'un en prison, vouloir essayer d'empêcher de, quelqu'un de jouer, ça peut être contre-productif en fait. Et ça rajoute encore une strate de, de subtilité, de tension. Euh, il peut aussi bien en y en avoir un et très vite deux, voire trois, ça peut aller très vite dans l'autre sens, mais cette incertitude-là, de ne pas commencer la partie en disant « bon, sur mes deux camarades, si vous jouez à trois par exemple, c'est plus important encore quand vous êtes euh, à un petit nombre d'ailleurs. Euh, si on est qu'à trois, il n'y a pas forcément un des deux là qui va essayer de me, de me la faire à l'envers. On est peut-être juste tous bien partis. Et ça permet encore une fois, je reviens sur mon suivi d'avant, de se concentrer sur les basiques, survivre, chasser les monstres, faire avancer le bateau, etc. Le deuxième truc vraiment chouette que j'ai trouvé, c'est qu'en fait il y a trois rôles. Il n'y en a pas deux. Il y a l'humain, il y a l'hybride, donc l'hybride possédé euh, par le démon qui va absolument faire couler le bateau. Et il y a le cultiste. Et le cultiste, il est peut-être pas facile à jouer mais il est super intéressant mécaniquement. En fait, le cultiste, c'est un petit peu comme les vampires, vous savez, dans, les, dans tous les films ou dans les jeux de vampires, euh, il y a ceux qui servent les vampires, mais qui sont humains, et qui aspirent à être mordus un jour, à être transformés un jour. Bah ben là, on, est, on en est là. Le cultiste, il adore les hybrides, mais il n'en fait pas partie, et il ne sait pas nager. Ce qui veut dire que ce mec-là, celui qui joue le cultiste, il va devoir faire en sorte que le bateau arrive à bon port, et seulement à ce moment-là, puisqu'au moment où il arrive à bon port, il reste encore quelques tours à jouer, à ce moment-là, il va devoir se débrouiller pour que les humains perdent. Donc on est sur une dualité qui est hyper intéressante, entre tout le long de la partie où ce type-là, finalement, ce sera le bon copain, il va tout faire, parce qu'il ne sait pas nager, lui, il faut absolument qu'il arrive à Boston comme les autres. Donc bah, il va vous aider, il va remettre du charbon, il va aller chasser les monstres, euh... et puis d'un coup, au dernier moment, il va peut-être vous planter dans le dos, mais ça veut dire qu'il faut qu'il prépare le terrain, parce que lui, il aura beaucoup moins de temps, beaucoup moins de latitude, pour aller euh, faire échouer les humains, il aura juste euh, le temps entre l'arrivée à bon port et les quelques tours qui vont rester. Donc c'est très très très short, en fait. Euh, dernier petit point sympa, en plus de vos capacités de personnage, il y a deux rôles un petit peu honorifiques qui vont être distribués selon une hiérarchie en fait, c'est-à-dire que les personnages, il euh, y a un personnage qui l'aura et puis quand ce sera pas lui, ce sera le suivant, etc. On a le capitaine et le maître des grimoires, je crois. En tout cas, un qui gère la navigation et un qui gère tout ce qui est sorcellerie. Et en fait, celui qui gère la navigation décide en secret d'où va le bateau donc c'est extrêmement important si ce type-là est un traître, évidemment. Et celui qui gère les grimoires, c'est important aussi, puisque la piste euh, de rituel que vous pouvez faire avancer dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, quand le rituel est déclenché, ça tue bien tous les monstres, mais ça tue aussi tous les humains. Alors, il n'y a jamais une mort permanente, mais en tout cas, ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc, si cette personne-là est mal intentionnée, ça peut vite craindre. Ces rôles-là, évidemment, ils vont changer si le capitaine va en prison et démasqué etc. Et ben, c'est celui qui est en dessous dans la hiérarchie du bateau, pour le coup, qui va devenir capitaine. Et donc les il a tout plein d'aspects du jeu qui peuvent changer si vous arrivez vraiment à, à trouver le traître, ou à l'inverse, si vous vous trompez, vous mettez le, le capitaine du moment en prison, c'était pas le traître, c'est le traître qui récupère la carte capitaine, bah, il va commencer à aller tourner la barre euh, du bateau, et puis vous envoyer, euh, vous envoyer dans le décor, ou faire perdre du temps et des ressources, et ça c'est super, c'est un jeu qui est super bien ficelé, super bien équilibré, pour le peu de recul que j'ai, attention, qui est assez facile à expliquer, même si encore une fois on s'adresse à une, une population de joueurs un minimum... A... enfin pas complètement casual, un minimum averti quand même. Je pense que c'est une franche réussite. J'ai peu de connaissances du Battlestar Galactica auquel il est constamment comparé. Donc je peux pas vous dire que si telle mécanique a été en plus, en moins, à quel moment ça va être mieux. Je pense qu'il est peut-être plus abordable. Parce que moins fixé à une, Déjà une époque et puis à une série. Euh, ce qui... Alors après oui, dans les commentaires, vous me dites que ça ne gênait pas tout le monde. Donc... Je pense qu'il y a des gens que ça gêne quand même. Euh, donc là, on est sur quelque chose de plus universel dans lequel on peut on peut-être peut plus aussi s'identifier euh, le côté un peu titanique, bateau perdu au milieu de nulle part, je veux pas tomber à l'eau, etc. Euh, en tout cas un excellent choix peut-être en plus sur les quatre là le plus facile à trouver tout de suite puisque les précommandes ont été livrées donc je pense qu'il il peut, il peut s'acheter assez facilement et 2 3 à 6 sans distinction grâce aux subtilités que je vous expliquais sur le, la présence ou pas d'hybride au début du jeu euh, c'est un jeu avec lequel vous allez beaucoup vous amuser et que vous aurez, je pense, souvent envie de ressortir parce qu'avec 10 personnages, il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de configurations différentes. Et si vous arrivez à passer au-delà du fait euh, bah que les hybrides ils tabassent, en fait, les monstres, hein, les figurines euh, sont vraiment, vraiment, vraiment très compliqués à gérer et il est compliqué d'arriver à faire tout ce qu'on voudrait faire, au-delà de ça, vous avez un super jeu social d'équipe. Avec de la trahison, tout ce qu'il faut pour faire une excellente soirée. Mais prévoyez peut-être pas de deuxième jeu après, parce que c'est pas sûr que vous aurez le temps de le faire. Voilà, on a réussi à faire le tour à peu près dans son ensemble de ce que je voulais vous montrer. Je suis ravi d'avoir pu vous présenter tous ces jeux et d'avoir pu vous en parler succinctement. Là, les quatre que je vous montre là, ce sont vraiment mes coups de cœur du mois de décembre. Faut... La plupart d'entre eux, je manque un petit peu de recul et bien sûr, je peux pas vous dire à 100% que ce sont des jeux à baquer dans tous les cas. J'espère avoir été assez subtil, assez euh, mesuré pour que vous compreniez si tel ou tel jeu est fait pour vous. Je pense en particulier au fameux Etherfields qui fait euh, qui fait encore débat et dont le, le place Manager va, forc va forcément rouvrir pour la, la deuxième vague. J'espère en tout cas vous avoir donné envie, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je vais continuer à publier mais de manière un petit peu plus sporadique pendant les fêtes. On se retrouve en début d'année prochaine pour un top 10 des jeux que j'ai reçus en 2021, donc là on sera sur un classement officiel sérieux où vous allez peut-être retrouver certaines bottes que vous voyez ici. Dans l'attente donc, passez de bonnes fêtes, portez-vous bien, à très bientôt